Y'a plaît pas vous êtes bien quoi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Big Thread Foot sur Lionel Messi, le meilleur joueur de l'histoire. Le moment où sort cette vidéo, bah sachez que je la tourne le lendemain de la finale de la Coupe du Monde J'ai la haine, j'ai le seum, mais j'avais le choix entre deux threads. Premier thread, celui-là, ou alors un autre que je gardais de côté, c'était les meilleurs moments de l'équipe de France pendant le tournoi. Est-ce que j'avais envie de prendre vos blessures, de les ouvrir à deux mains et d'introduire mon gros corps dedans Non, je pense que ça vous aurait fait très mal. Et sachez que j'ai un, vraiment un gros corps, donc ça aurait été relou. Alors... Autant essayer d'en trouver un autre et de Produire à partir de ça, donc euh, le thread Sur Lionel Messi est assez drôle, assez cool Je l'ai pas regardé en entier mais on m'a beaucoup Tagué dessus, et de toute façon quand un thread Commence avec cette vidéo, enfin cette photo là Cette photo là, qu'est-ce que tu as envie de Un hein, gros AR-15 enfin, Grosse gros Kalachnikov pointé sur lui Ça avait l'air d'être une visite là, on, on lit Des petits, hein, de la, la langue arabe Et tout, ça avait l'air d'être une visite dans un lieu euh, Peut-être euh, un petit peu chaud hein, Et Il a pas l'air très serein notre ami, bon en même temps Qu'il le serait en ayant un gros euh, fusil d'assaut pointé sur sa gueule. Ce thread, ça va être un peu un moyen pour vous de vous reconnecter avec le football de manière un petit peu drôle et en essayant d'oublier la finale de la Coupe du Monde. C'est la deuxième que je vis de défaite, voilà, après 2006- 2022. Ça fait super mal, mais ce qui atténue un tout petit peu la douleur... Non, c'est pas le fait que Lionel Messi a enfin pris ça... A tr... ah, on s'en bat les couilles, ça. Moi, j'aurais voulu le voir pleurer, moi. Ce qui l'atténue vraiment un petit peu, c'est le fait que le scénario du match a rendu ça tellement épique, ça a été un... Un des plus grands matchs de l'histoire du foot et perdre dans ces conditions au pénalty, ça fait très mal, mais ça me fait moins mal que si on avait perdu 2-0, là, comme on s'est fait fouetter pendant 75 minutes. Elle, elle m'aurait mis vraiment les boules, alors que là, j'ai le seum, tu vois, logique, j'ai trop la haine, mais on a vécu un moment d'histoire, donc ça aide à, à adoucir un peu la chose. Voilà. Bon, maintenant qu'on a dit ça, euh, let's go, thread foot sur Lionel Messi. C'est parti. Première vidéo, Messi qui frappe quelqu'un sans raison. Alors, attends, attends, attends. Il est pas connu pour être violent habituellement, ni trop trop vicieux. Ronaldo HD Messi, ça on aime bien. C'est les vidéos bien Al Jazeera, bien floutées, bien drôles. Qu'est-ce qu'il fait, notre ami là, là, il paraît encore assez jeune. Hein. Ok, ça soit sur le banc, tranquille. <rire> <rire> oh non Oh non le chute Oh le chute, oh le chute Non le chute il est... <rire> On a tous fait ça avec des potes, y a pas de problème, hein, on va pas. Juste, c'est pas parce que c'est Messi qui le fait qu'on va nécessairement se tordre de rire plus qu'à l'accoutumée, tu sais. Allez, mettre un tachon à un pote, on a déjà fait. Mais le chute comme ça par derrière. Non, il est, il est noir. En plus, les gars, tu vois, derrière, il se lève. Il se lève, il va pour se barrer, tu vois. Je suis pas sûr qu'il l'ait très bien pris. Hein. En fait, je pense qu'on va en voir beaucoup dans ce thread, mais un truc qui est assez drôle et depuis longtemps avec Lionel Messi, c'est ses réactions. J'ai déjà vu passer plusieurs vidéos, des fois des réactions à l'entraînement, des réactions en match, tu vois. Or. Oh. Oui c'est un génie du football mais ça reste un humain tu vois Mais lui il a des réactions paradoxales on va dire avec son génie tu vois Genre il est génial dans le jeu mais à des moments il a des réactions qui sont juste trop drôles, trop simples où tu sens genre qu'il est un peu exaspéré ou même des fois un peu bébête tu vois Et je le dis pas pour le dénigrer c'est pas du tout le but Mais euh, du coup ça donne des scènes qui sont à des moments, enfin qui font sourire quoi tu vois Alors comme celle-là par exemple celle-là elle est connue mais alors euh... <rire> Oh la musique t'as à l'époque mais alors celle-là frère <rire> Vraiment, elle, elle date d'il y a 7 ans. Je crois que c'est la dernière année où le Barça pète la LDC en plus. Mais alors, occasion ratée de Suarez. <rire> et là, il lâche totalement les chevaux pour faire une sorte de cheval et être oh, abandonné partout avec le bon patch LDC. Alors, il me semble que cette année-là, si je reconnais le maillot du Barça, ils la prennent, Donc, voilà, ah, c'est face à Manchester City. Ça adoucit peut-être un peu la chose. Hein. On voit Neymar ici aussi. Mais alors, la réaction d'un naturel <rire> elle est vraiment marrante. Tu vois. Donc, ça corrèle un peu avec ce que je vous disais. Aventure. Soit il était vraiment mal à l'aise, soit c'est le plus gros... Oh... <rire> oh j'avais pas lu ce mot. De... Non, non, non. Alors, c'est vrai que même moi et tout le monde, quand j'étais plus jeune, ça, ça pouvait être une insulte de traiter quelqu'un de trisot. Quand on a croisé des personnes qui sont atteintes de cette maladie, tu sais que t'as pas vraiment envie de te moquer de ça. Donc, même si c'est un mauvais mot qui peut sortir encore une fois de temps en temps, on va pas l'utiliser parce qu'on ne veut vexer personne et que c'est pas cool. Allez, regardons le Lionel Messi. Alors... Oh. <rire> <rire> Hey, C'est trop nul. <rire> non, frérot, lâche ça. <rire> Bravo le tam-tam, mais ça, je trouve que ça manque un peu de rythme. Ah, nécessairement, le frérot, il a fait un tam-tam avec toi dessus. T'es obligé de fake un peu, hein. Mais ça manque de rythme Tu vois, je trouve que c'est ça... ça et, ah, il te regarde bien dans les yeux en plus en le faisant... Tu peux pas, tu vois Tu sais, lâcher un peu le regard, t'es obligé de faire... Ouais, ouais, Je m'en frérot, ouais, ouais Tu sais, il te regarde bien dans les yeux le frérot pendant qu'il est en train de euh, taper ça comme ça, là Je, je me demande c'était quoi le contexte de ça, parce qu'on voit qu'il a un, un beau costume et tout, ça devait être sans doute... Une cérémonie de quelque chose ou quoi, mais... Pff, franchement... Euh, <rire> je pense qu'il y avait un côté un peu mal à l'aise à la chose. La synchronisation est parfaite, regardons ça. ¡Ulo! <rire> oh wesh c'est qui c'est Godin on, on pourrait penser des Godin. Ouais, je, je crois que c'est Diego Godin. On dirait Diego Godin mais alors ouais. <rire> j'ai jamais vu cette vidéo. <rire> la synchro est absolument dingue. Tu pourrais croire qu'ils l'ont bossé hein, limite. Hein. Non mais tema, hop les deux sur les genoux, les deux lèvent la tête au même moment. Hop. Et vous pensez qu'il y a un côté un peu euh, humain Alors ça c'est il y a des études qui sont prouvées que dans des groupes, dans des pièces quand il y a des gens qui commencent à faire des choses même s'il n'y a pas spécialement d'explication, le mec à côté va peut-être commencer à le faire. Vous pensez que c'est un hasard ou alors euh, ils se sont un peu tu vois euh, coordonner de manière inconsciente limite tu vois Genre là, je pense qu'il y a un côté un peu inconscient parce que ça va trop vite tu vois pour être un peu dans l'imitation mais alors oui <rire> non, non. Ça, ça, ça donne une image sympa la, la synchronisation est stylée en vrai mais si qui traite ah non mais alors ça ça alors ça vraiment ça ça c'est ça je sais que c'est des... des expressions hispanophones de temps en temps je sais qu'en Amérique du Sud ils ont des expressions qui paraissent trop bizarres pour nous et donc du coup eux c'est pas méchant mais nous c'est trop chelou et je crois que ça... traiter son propre fils de bon on va voir Thiago, alors il parle de son fils ouais. Thiago Messi. <rires> Bon, c'est une expression, donc nécessairement, tu vois, pour eux c'est classique, je pense pas que ce soit méchant, mais même en prenant ça en compte, arrive à l'interview, ouais, moi mon autre fils il est sympa, et puis l'autre c'est un petit fils de pute, quoi, tu vois, on va pas se mentir, allez vas-y, ça va, c'est pas méchant, c'est l'expression, on est espagnophone. » ouais, en plus c'est pour un média argentin, tu vois, », c'est un média argentin, c'est connu, en exclusivité, en exclusivité des Barcelona. » j'aimerais bien parler espagnol, voilà, je vais le dire, en quatrième, moi je suis allé en italien, j'ai fait 7 ans d'italien pour savoir dire... Il euh, a mis piace, la pizza et il pomodoro, euh, c'est la honte. Alors que l'espagnol, il y a un flou, tu vois. Ça, j'aimerais bien parler espagnol, je suis nu. Il se fout littéralement de sa gueule alors qu'il pleure. Alors ça, vraiment, ça, je vais pas dire tout pour les caméras, hein, mais l'émotion... C'est vrai que c'est particulier quand t'es Lionel Messi parce que t'as été tellement adulé à un point, des fois, un petit peu... Euh, enfin, des fois un peu trop, tu as des fois un peu idolâtré. Personnellement, quand je vois de temps en temps euh, « Mais si, des mecs sont là comme ça et tout, j'avoue ça me... »« Je suis. Uh, wesh, les gars, c'est du foot, doucement, mais alors... » Je me demande comment est-ce que tu vis ça, surtout quand t'en arrives à un point où quelqu'un est limite capable de pleurer en face de toi parce qu'il t'a vu, quoi, tu vois, parce qu'il est avec toi. Et ça... Euh... <rire> <rire> Ah, mais il se fout de sa gueule! Là. Mais il se fout vraiment de sa gueule! Ça donne une scène trop drôle t'as quelqu'un qui est archi ému! Parce que voilà, tu dis, monsieur, les mecs! Et le qui est là, qu'est-ce que tu fais, poteau? Qu'est-ce qui t'arrive? Alors ah non, la scène est drôle, la scène est drôle Ah Lionel Messi, t'es un mec marrant, t'aimes bien, t'aimes bien Alors ça vraiment, c'est là où de temps en temps Lionel Messi tu te dis ok, génie Intelligence de jeu, tout ce qu'on veut Machin, nanan. mais de temps en temps c'est vrai Il fait un peu simple tu vois, et c'est même pas pour le tailler Je sais qu'il y avait beaucoup d'artistes euh, Qui étaient sortis comme quoi euh, il serait aspergé Donc autiste aspergé, ce qui expliquerait Peut-être une partie de son génie, tout ça machin Qui ne veut pas non plus dire euh, qu'il est en retard Mental ou quoi, on ne se moque pas de ça Et en plus je sais que toute sa famille etc A publié de multiples démentis concernant ça, mais ce que j'essaye de dire, c'est, tout en étant génial au foot, c'est vrai que de temps en temps, il a des réactions, t'es là, wesh, oui, je... ça va, tu sais, il a l'air vraiment simple, et donc du coup, c'est assez drôle, tu vois, genre celle-là, j'avoue, ah, avec la petite musique en plus, <rire> Neymar Suarez. Oh, tu as vu comment, juste la dégaine, tu vois, j'avoue ouais, elle est un peu marrante, bon bah, après on va pas trop en faire non plus, tu vois, mais la, la, la dégaine est un peu drôle. Wesh, oui, attends, là, là il est avec Suarez, sa femme, et il... Attends, il lui <rire> a... Attends, mais il a aucun cœur. Oh, la bataille de sable contre sa femme, mais c'est un gamin de fou. Qu'est-ce que tu veux rire fait, frère Non, mais attends, mais qu'est-ce qu'il... <rire> Non, frérot, tu n'es pas un acteur de film d'action, là, lâche je... ça, la <rire> relève-toi normalement, <rire> qu'est-ce que tu caches sous ce sourire, frérot, qu'est-ce que tu fais Ça, c'est les réactions un peu incompréhensibles qui rendent le tout trop drôle, tu vois. Voilà ce qui se passe quand deux personnes indécises se rencontrent, oh là là là, là. alors là, c'est époque Barça encore, il est encore assez jeune, tu vois, il n'y a pas de beubar, on se rappelle du Messi grosse beubar, là, il n'y a pas de beubar, là, qu'est-ce qu'il y a, beubar, là. Qu qu y a Alors, là, là, il y a un gamin, oh là, tu... Oh <rire> Oh, oh eh frérot petit Morale de l'histoire Faut savoir ce que tu veux Faut savoir ce que tu veux Bah oui gros Je veux serrer la main T'y va Ouais mais c'est un jeune Zach On s'en bat les couilles Ça lui sert de leçon de vie Maintenant ce jeune quand il a envie de serrer la main Il tend ferme comme ça Il regarde dans les yeux frérot Bah oui Ça c'est une leçon de vie Mais là par contre c'est trop drôle <rire> Vraiment Hop hop je je, je, je sens le gamin Je vais le déranger Non tac machin il m'a pas retourné là. Il voulait pas se prendre avant Au final il est retourne Oh non c'est trop noir oh, je sais pas s'il y a une suite de vidéo où, Finalement il est retourné Peut-être, mais ça donne un mot Absolument légendaire, mon dieu Vraiment quand Lionel Messi, il était Tout jeune, tout coupe au bol, tout effrayant Comme ça, période époque 2010 2008 et tout, c'était C'était dingue, hein Hop là, petite récompense. <rire> il ne voulait pas te parler, frérot. Eh hey, c'est Messi, frère. Il avait pas envie. En fait, il a vu les coéquipiers. Il a vu tout le monde rentrer. Il s'est dit, allez, c'est bon, fous-moi la paix, avec tes conneries. Le rapport journaliste-footballeur, on l'a vu de toute façon plein de fois dans ce genre de street foot, même dans les autres, avec des mous et autres. C'est toujours de temps en temps un peu marrant, tu vois. Genre, bon, en même temps là, pff, je pense qu'il avait la flemme. Ça arrive, ça arrive. Alors... Euh... Je savais que l'intégration au PSG, au début, elle avait mis un peu de temps à se faire. Mais je crois que là, c'est bon, là, il a pris ses aises, là. Il n'y a pas de... C est, c est... Tout va bien, le, le groupe vit bien. <rire> Messi bourré. Attends, oui. Alors là, ça fête. Ça fête, ça fête un titre. Mais là, il a pas l'air très... <rire> il veut le truc choupa-choups. Wish Ah ouais, la sécurité de ça, il s'en bat les couilles. Ah hein. gars, il est sous baril il est sous baril de HK bien fraîche <rire> Donne-lui le drapeau Ah non là là il est content là Ah regarde, regarde tout le monde le, le tient, le chahut un peu et tout, mais tu sens que tout le monde le sait. Ah les gars, les gars, là il est complètement sous baril, ah là faut pas essayer de, de, de, de, de comprendre ou de donner du sens à ses actions, il est complètement purement joyeux là mon gars. C'est important de se rappeler quand même que le frérot il est arrivé, et je lisais un très bon article de l'équipe sur ça, il est arrivé en catalogue quand il avait 12-13 ans à peine tu vois, et vu qu'il a grandi une grosse partie là-bas, son lien avec l'Argentine, il est resté via la sélection tu vois, il y a un très bon article de l'équipe à ce sujet, même si on aime bien échahuter de temps en temps l'équipe, font de très bons articles, il y a de très bons journalistes là-bas, et euh, qui explique l'importance de la sélection argentine pour lui, mais aussi du fait qu'il a vécu en catalogue très... Et tout, donc nécessairement il a des liens forts et jouer pour ces clubs là ça a permis et notamment aussi pour la sélection nationale ça a permis de le maintenir en quelque sorte tu vois oh là là <rire> ballon d'or numéro 1 <rire> là il y est pour rien c'est juste le reflet il est trop marrant hein. le reflet est juste trop drôle hein. oh la photo Oh la photo, tu sais, ça fait vraiment les photos époque 2015, tu vois, comme ça. Mais devant un ballon d'or, donc nécessairement, ça donne un flow. Ah le frérot, on a 7, hein. peut-être un huitième à venir, sait-on jamais. Ça, c'est de temps en temps, les footballeurs, vraiment, les footballeurs, ils s'en battent les couilles. Tant que tu mets une kishta, il ferait vraiment une pub pour un, un revendeur tapis pour chameau, gros, ils s'en bat, battraient les couilles. Oh la, la pub japonaise avec Lionel Messi. Merci. <rire> Merci. Merci. A votre avis ça a pris combien de prises pour faire ça Tu sens qu'il a moitié envie de rigoler à chaque fois. Ça a pris combien de prises pour faire ce truc Le voir par les japonais ça pue moi <rire> Massimo, <rire> Ah gars quand t'es une star internationale, euh, ah frérot faut lâcher ça hein. On parlait de temps en temps de la pénétration du football dans tous les coins de la société mais quand tu voyais des réactions des fois à Singapour, en Indonésie, au Bangladesh après des victoires argentines euh, faudrait vraiment que je puisse faire une vidéo ou le caler un peu quelque part. Il n'y a pas un seul sport au monde qui ferait déplacer des gens, des milliers de gens pour fêter un truc qui ne les concerne euh, même pas dans des régions des fois assez reculées du monde ou ailleurs quoi tu vois genre franchement c'est pas Wimbledon ou où les finales NBA ou je ne sais quel autre truc qui te ferait déplacer des milliers de bangladais euh, pour fêter un truc d'un pays où ils il célèbrent juste la victoire d'un gars, tu vois. C'est absolument dingue. Et par ailleurs, sans dénigrer, Wimbledon, ou les NBA, tout ça, qui sont absolument des événements sportifs monstrueux, tu vois. Mais vraiment, euh, Messi, il faut se rendre compte de, du côté superstar qu'il a. Mais au-delà même de n'importe quel autre sportif dans le monde, tu vois. Ou alors euh, d'autres comme Cristiano et autres, vous comprenez. Ce que j'ai essayé de dire, c'est surtout le côté superstar du football. Ce que le Football est capable de faire, tu vois. Juste pour vous montrer rapido ça, euh, pendant ce temps en Indonésie, donc là, c'est même pas la victoire en Coupe du Monde, hein, 1er décembre, c'était juste une victoire, je crois, peut-être en 8 e ou aux sorties de poule, mais. Oui, oui, oui, non, mais les gars, euh, c non, mais rendez-vous compte de ça. Non, mais je. je, je On se rend pas compte de la pénétration du football dans toutes les sphères des sociétés mondiales, hein, c'est dingue, c'est absolument dingue, vraiment. Il a, a que ce sport pour faire ça, c'est la folie. J'ai dit à Messi qu'il était petit, il m'a répondu que j'étais mauvais. Nous avons raison tous les deux. Alvaro, bordel. Tu es Muito by idiot. avec un tel dédain. Bah ouais, mon gars, je suis petit, t'es à chier. Un partout. On a tous les deux raison. Ah bah oui, frérot. Ça me fume comment à la fin. Ils arrivent à être raison, tu vois. Bah ouais, ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, de temps en temps, des hommes qui se confrontent et qui donnent, une, tu vois, un, un terrain d'entente, ça, ça peut donner des, des actions assez marrantes comme celle-ci, tu vois. Mais si qui pose avec une autre femme que la sienne, bon... Je peux comprendre, hein, que dans l'idée, tu vas éviter d'être trop expressif, hein, ça reste une photo, donc pépère, tu sais qu'il y a Antonella derrière qui te regarde et qui te fait comme ça, quoi. Bon, ouais, et bah voilà, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, petit thread sur Lionel Messi, j'espère que ça vous a fait sourire, j'espère que vous avez kiffé, comme d'habitude, s'il y a des petits threads foot que vous voyez sympathiques qui passent sur les réseaux quoi, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit arrobase, je, je, je trie et on on verra ce qu'on en fait. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi. N'hésitez pas à liker. c'est derrière le le taux de like là sur les vidéos, vu que moi je suis pas un youtubeur qui encourage à le faire beaucoup, je suis pas dans, dans la méta quoi. Il est, il est assez bas, donc n'hésitez pas si vous avez kiffé, vous likez, ça montre un petit peu que vous avez apprécié le truc et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo dans quelques jours. Passez de bonne fête Ciao, ciao les gars.